J'ai imaginé un petit peu entre 2020 et 2021 sur une espèce de transition euh, du masque à la seringue. Vous voyez, euh, vous voyez le tableau, on est passé du masque à la seringue et, euh, et tout ça d'une manière exponentielle avec une décroissance économique. Ça va être le début d'une crise euh, économique dont les effets vont être assez importants et considérables. Les endettements des États, ça c'est euh, inévitable. Une diminution de l'accroissement de la masse monétaire, ça c'est important, je vais l'expliquer. Une diminution pardon, aussi euh, des euh, comment dirais-je des flux monétaires euh, qui va s'effondrer lui au fil, de, au fil des mois. Alors il y a une équation économique qu connaît, que certains connaîtront, V égale PQ.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 donc des dettes, l'effondrement monétaire. Parce que si vous voulez, les aides de solidarité, les aides de solidarité, donc ça comprend le RSA, la SS, la Sécu, les retraites, et puis aussi euh, les primes qui sont données aux gens, euh, elles vont cesser d'être données. Ces, ces, ces aides dites solidaires. L'État va, si vous voulez, l'État lui, ce qu'il va faire, enfin le, le gouvernement, quand je dis l'État, c'est le gouvernement. Lui, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va privilégier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 Comme, et toutes celles qui sont relatives à toutes ces grosses entreprises dans les annexes par exemple le fournisseur Air France euh, et puis etc oui on, on aura donc on aura toujours cette pandémie parce que cette pandémie elle n'est pas terminée avec euh, une mutation régulière du, du virus hein, on a cette mutation du virus alors dont le vaccin ARN, hein, le, le fameux vaccin ARN qui est dit Spike donc, le, en gros, c'est quoi C'est en fait. Ce vaccin favorise en fait le couplage entre une cellule humaine et, euh, et le virus. OK Avec les cellules humaines, en général. OK Et pourquoi En fait, c'est pour les infecter. C'est le même principe que le rétrovirus, finalement, que le HIV-1, hein, le, le sida. Il, il se comporte pareil. Donc là, ce. ce ce vaccin, lui, il a été, alors, ce vaccin qui semble être assez complet euh, pour toutes sortes de Covid, va en fait, euh, va faire barrière à ça. Va, en, va faire croire, en fait, à une cellule humaine qu'elle est infectée, qu'elle est, on va dire, euh, pénétrée par, ce, par, un, par un faux virus, et euh, il va déclencher un système immunitaire pour, pour justement, euh, lié euh, au vrai virus. Donc, en gros, c'est ce que j'ai pu comprendre. Tout ça, en fait, ça, ça risque de compliquer euh, l'efficacité des vaccins mis au point, à cause de cette mutation hein, qui a mis au point euh, et qui, moi, en, fait, en tout cas, je le rappelle, assure l'immunisation euh, de bon nombre de Covid. C'est ce que je vous disais. Donc on risque d'avoir en 2021 une vaccination de masse qui va être euh, finalement remise à jour. Si on a une mutation de, de, de virus, du virus, on va forcément avoir une mise à jour du vaccin. Et tout ça, ça coûte. Tout ça, c'est des dépenses. Donc on va avoir des États qui seront fragilisés, en manque de budget, avec un, un endettement à 120%, il faut le rappeler, des endettements... Euh,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 Alors en conclusion, parce que je ne vais pas faire long, en 2021, sur le plan budgétaire et monétaire, pour synthétiser ce que je j'ai dit, on aura une crise économique et budgétaire inévitable. C'est une équation, hein. c'est logique. Un alourdissement fiscal inévitable, un risque de crise... Qui va durer donc cette crise budgétaire et économique et monétaire qui risque de durer jusqu'en 2023, 24, tout dépend. Je pense en tout cas si je vois pas comment euh, comment on pourra euh, si ce n'est que saigner le peuple aux 80 pour euh, essayer de redresser la barre. Parce que tout cet argent, toutes tout ces aides de l'État, toutes, tout, toutes ces primes, euh, toutes cette, ces actions solidaires, hein, ok?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 Bon, bah c'est tout, je crois que j'en ai terminé avec, euh, avec ça. Je vous retrouve euh, assez vite pour une autre vidéo. Mettez un pouce bleu, le, la cloche si vous voulez être au courant de, de ce qui se passe sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis à très, à très vite, à très bientôt. Salut, à bientôt.